Lise comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre pour toujours. Les Seychelles et plus particulièrement l'île Silhouette, qui est un vrai paradis sur Terre à faire <rire> si on veut se dépayser. Il faut aimer le contact client, être très dans le relationnel et à l'écoute des clients. Le partage. Parce que euh, tout ce que tu apprends tu le partages aussi avec l'équipe euh, et, euh, et vice versa donc euh, on partage beaucoup. Préparé. Je sais pas faire, je <rire> suis pas forte en impro, non non. Préparer. Très petite dose. <rire> je suis pas très sport. À part la danse, sinon il n'y a rien. <rire> la graisse, j'aimerais bien y aller là. Puff d'Eddy. Euh, « I will be missing you » j'aime beaucoup, je peux l'écouter en boucle autant de fois que tu veux. Prends en toi, vas-y, fonce. Retrouver avec mes amis, ma famille, autour d'un bon verre de À ah, la patience. Oui, j'en ai un qui est avec Will Smith, c'est « À la recherche du bonheur ». Je le trouve exceptionnel. Un bon verre de Porto tonique avec une planche de fromage. <rire> Rien de mieux. <rire> Rosa Parks, si je ne me trompe pas, son courage et sa force de ne voilà, pas se laisser euh, Je trouve que ouais, c'est inspirant. En priorité, euh, mon mari. Mes deux filles et ma famille, tout le monde joie. Je je J'aime pas vivre sans eux. D'être curieuse, de ne pas hésiter à aller voir tout le monde, euh, savoir comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font. Donc, euh, il ouais, faut être curieux. Criquer la nuit. <rire> J'aime beaucoup. En ce moment, euh, J'aime beaucoup écouter un groupe mais qui n'est pas du tout connu en France, qui s'appelle Kalema. Et euh, leur chanson Théamo, je l'ai souvent dans la tête. Donc c'est un mélange en fait que j'aime bien, c'est les îles de, de Saint-Thomé, avec un mélange de langue portugaise et c'est juste extraordinaire. Donc euh, oui, <rire> je l'ai souvent dans la tête. Apprendre. Donc donner aux autres. Les deux cultures se ressemblent. Mais après, il euh, y a ce côté fête et famille qui est vachement présent au Portugal. Euh, moi, je suis très famille par rapport à ça, quoi. Donc, euh, puis le soleil toute l'année. <rire> Lisbonne. Où, franchement, puis j'y pense à la Vallée du Doro. <rire> euh, la Vallée du Douro, la spécialité, c'est tu vois tout, tous les grands vignobles. Donc, euh, qui créent leur vin, que ce soit le vin de Porto ou le vin, le vin rouge. Okay. Et en fait, euh, quand tu vas là-bas, tu, tu fais toutes les caves à vin. Donc je ne te raconte pas dans quel état tu es, <rire> mais tu goûtes le vin. Et, euh, et il y règne un silence et c'est vachement ressourcé.